Bonjour, bonjour, bonjour, la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Bon week-end. Je vais commencer ce direct par dire au ministre de la Défense, Idi Amin. Et je suis surpris vraiment l'acte que vous, vous venez de poser envers les 42 généraux. Bon, il n'y a même pas 42 généraux. Je suis le 43 e Voilà. Il y a 43 généraux. C'est ce qu'on vous avait demandé depuis longtemps. Tu es venu, tu as fait de ce que tu veux de l'armée. Si tu avais consulté les 42 généraux, nous sommes d'accord, vous avez peur d'eux. Vous avez mis ces 42 généraux à la retraite. D'autres même sont à pied aujourd'hui. C'est en Guinée. C'est en Guinée qu'on peut voir un général, hein, pendant tant d'années de service, il est abandonné à lui-même. Même un salaire, des primes. Idéamine, comme c'est un début, je vais observer. Je vais juste observer. Et ça, ça doit être pour tout le monde dans l'administration. Dans l'administration. Je le répétais hier dans ma vidéo. Des gens qui ont servi le pays. D'autres ont été 11, 11 ans ministres. Vous êtes en train de humilier ces gens. Et vous savez que vous collaboratez vous-même. Vous êtes en train de construire des châteaux vous vous aimez la belle vie mais vous ne voulez pas que les autres aient la belle vie donc Idi Amin au lieu d'accuser des anciens premiers ministres, des leaders c'est pourquoi je dit tout tourne autour de vous Si aujourd'hui rien ne va là, c'est vous qui êtes à côté de Mamadi aujourd'hui. Au lieu de chercher à humilier, on vous dit le retour à l'ordre constitutionnel. Au lieu de libérer les là de les laisser tranquilles, parler des élections, vous ne voulez pas le faire. Regardez aujourd'hui, le trésor public, tout ce que vous avez trouvé, vous avez dépensé. Tenu des militaires, si vous avez eu acheter cette tenues c'est qu'il y avait de l'argent des équipements mais le pays aujourd'hui donc euh, on vous a conseillé on vous a parlé vous n'avez pas compris et vos politiques là les lancers à et autres ceux qui vous conseillent pour dire faites ça faites ça vous avez vu aujourd'hui vous avez peur la manifestation est là ce pays-là appartient à tout le monde. Vous avez fait le coup d'État, vous avez trahi le président Fakonde. Vous avez ça sur votre conscience. Et le peuple est témoin de ça. Mais pour bien faire dans l'intérêt du peuple, personne ne souhaite le chaos dans ce pays-là. Vous êtes toujours ingrat envers le président Fakonde. Nous, c'est pourquoi, à cause de ça, si vous voyez que chaque jour, on tape sur vous, c'est parce que vous n'avez aucun respect pour le président Fakonde. 11 ans de président, il a tout fait pour vous. Réforme de l'armée. Les 11 ans du président Fakonde, l'armée n'a jamais souffert. Vous étiez le directeur de cabinet au ministère de la Défense. Tout ce que vous avez demandé pour les réformes, équipements, tout, le président Fakonde a tout fait pour vous. Donc, qu'est-ce que vous allez dire du président Fakonde Ils ont créé combien d'emplois dans les mines un peu partout Au lieu d'être reconnaissant, au lieu d'être reconnaissant, ne serait-ce qu'une fois envers vos bienfaiteurs. D'abord, grâce à lui, sinon De la manière dont vous vous êtes en train de radier les am, Mamadou Alpha de la gendarmerie et autant d'autres. Si les autres avaient fait ça autant de feu général, ça n'a compté pas à son âme. Autant de Dadis là, hein? Nous étais les bonnes personnes. Toi, on allait même t'enlever. Alou trédi nous. Alou dilate nous, Autant de CNDD. Mais ça, c'est grâce, mon Grâce aux bonnes personnes. Et tu connais ces gens-là. Sinon, il a coûté, il a dit, bafou la Guinée, armée histoire, mon mère. Mais grâce aux bonnes personnes, ils ne t'ont pas fait disparaître. Mais aujourd'hui, toi, tu t'es dit, non, tu es le seul. Tu sais, il est très bon d'être ambitieux, de prétendre dire que voilà. Je veux être le meilleur. C'est quand si vraiment votre bagage intellectuel, votre formation, votre expérience dépasse pour les autres. Mais il ne faut pas le faire dans la méchanceté comme tu es en train de le faire souvent. Les 42 je ne d'autres te dépassent sur tous les plans. Études, expérience, beaucoup te dépassent. Au lieu de travailler avec tout le monde. Vous venez Nyambouya, mettre les gens. Et vous-même, vos manières de faire, c'est tellement bidon. Vous n'arrivez même pas à redresser le pays. Le chaos total. Regardez aujourd'hui la présence des militaires français. Pourtant, j'avais parlé ça. Tu nous as traités d'ignorants de, de tout. Ah, si Sécoutouré pouvait être là aujourd'hui, voir ce que vous êtes en train de faire. Mais vous êtes fiers aujourd'hui de vous afficher. On dirait que vous n'êtes pas des hommes. Où est la différence le pays n'est pas la Guinée n'est pas un pays en guerre pour dire voilà faire venir plus de 500 militaires français sur le sol guinéen. Pourquoi? Nous sommes menacés de quoi? Nous sommes le Mali, nous sommes le Niger, nous sommes le Burkina, nous ne sommes pas le Tchad aussi. Mais vous êtes en train de, de détruire complètement. Si vraiment tu vous partez jusqu'à fond, alors il est temps. Que les généraux-là deviennent vraiment des vrais conseillers. Que ces généraux-là deviennent des vrais, des vrais conseillers. Grand, je suis en direct là, je te reviens. Que ces généraux-là deviennent des vrais conseillers au sein de l'armée. Ils ont servi la patrie, ils ont servi cette armée, ils doivent être des conseillers, on ne doit pas les mettre à la poubelle. Et pareil pour les anciens. Tous les anciens dignitaires, que ce soit de la comté, ces gens-là. Mais vous venez, c'est le Dalé qui était même opposé, farouchement opposé. Vous, vous étiez des conseillers militaires hier. Oui, il faut barricader l'axe. Oui, il faut fermer les frontières. Vous étiez les conseillers militaires du président Condé hier. C'est vous qui dites, oh non, monsieur le président, on doit faire ceci, cela. Vous étiez gendarme, vous étiez stratège. Mais le président Condé n'a jamais accepter de mettre, elle a d'aller l'humilier, le mettre en prison. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais Il ne a jamais fait sortir de sa maison. Il ne lui a jamais créé des problèmes pour dire, voilà, tu as fait ça, tu as géré ça. Non, non, non, non, non. Il pouvait le faire. Mais ça n'allait rien apporter à la Guinée. Le président Fakonde, non. Même humilier quelqu'un, il n'aime pas, pas. Parce que quand tu, tu es capable de... de de prendre une famille en charge, tu n'as pas besoin de venir t'attaquer à l'autre. Oui, tu as mangé la dépense, tu as fait ça, c'est rentré, c'est sorti. Le président il faut qu'on a a suggéré. L'économie guinéenne se portait bien, mais vous, ça dit, il faut toujours accuser les autres pour dire notre malheur, voilà, ça à cause de. Et hey, et vous même vous êtes pire que ceux dont vous accusez aujourd'hui. Que ceux dont vous accusez aujourd'hui. Vous ne voulez pas qu'il y ait manifestation. Si nous étions tous armés aujourd'hui en Guinée. Est-ce que vos bêtises que vous êtes en train de faire. Vous allez pouvoir le faire. Si les jeunes de l'Axe étaient armés. Vos bêtises que vous êtes en train de faire. Vous allez les écouter à la seconde. Mais vous vous dites. Oh oui on a les armes. Donc oh, ils vont sortir. On va les mater. Ah, vous voulez que le pays reste dans ça. Vous voulez que le pays reste dans ça. Avant, avant le mois de, de ramadan. Les manifestations étaient pro, euh, projetées. Et vous avez eu peur, vous avez commencé les négociations. Vous avez appelé les religieux, les sages. Mais moi, je vous avais dit non, au départ, j'ai dit ne comptez même pas sur, sur ces négociations. J'ai dit c'est du tape à l'œil. Et le CNRD, c'est quand il y a le feu derrière eux que le CNRD, CNRD essaie de se bouger. Mais ça aboutit à quoi Des dépenses inutiles. Ça a été comme les assises, je ne sais pas, forum de concertation, des milliards ont été dépensés pour rien. Le problème, vous le saviez, laissez les partis politiques tranquilles. Même la nouvelle constitution, parmi dans l'UFDG, il y a des intellectuels, dans le RPG. Le problème, oui, il euh, euh, y a eu FNDC, je ne sais pas, Front, Front, Front de Défense de la Constitution ou quoi. Maintenant que vous-même, vous dites que vous avez mis le compteur à zéro. Appelez tout le monde autour de la table. Chaque expert de chaque côté. Pour ne pas qu'il y ait problème demain. Non, on ne veut pas faire ça. On prend un petit clan dans ça. On prend des mamayas, des gens même à Avaria. On les met au CNT. C'est eux qui vont rédiger, élaborer la nouvelle constitution. Pour créer encore d'autres problèmes. Oui, on dit encore oui, l'âge, on va éliminer Sidia. Vous savez que. Il a des militants, il y a des Guinéens qui lui font confiance. Quand quelqu'un a déjà même 100 000 personnes qui le soutiennent, il est important pour le pays. On doit l'écouter. Mais on ne fait même pas ça. On se dit oui qu'on est fort, on va faire ça. Aujourd'hui, c'est votre tour. De... Demain, ça va être quelqu'un d'autre. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qui va vous rattraper. Ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Vous êtes venu, crier humilier les gens gauche-droite. Humilier les gens. Parce que des, des Nyangbo comme les Lansana Kouyaté, des Ousmane Kaba, on vous dit, hey, Al -tola, Al Al et vous, vous étiez avec ces gens-là. Vous le saviez bien, vous étiez témoin. Si les docteurs Kasori là, les Damarou, là, ils avaient une haine contre vous, ça a été dit mille fois que vous allez faire le coup d'État. Mais ceux-ci-là ne savaient pas que vraiment vous, êtes, vous étiez vraiment dans, dans un complot contre le président Fakonde. Ils ont toujours dit non, tellement qu'ils vous ont fait confiance. Ils vous ont pas humilié. Ils n'ont pas soutenu cette thèse là hier pour dire vraiment, vous voulez faire des coups d'État. Et vous, vous faites le coup d'État. Ces mêmes personnes que vous appelez grands et frères, nanani, vous êtes en train de les humilier au nom de qui Ne dites pas que ça, au nom du peuple. Parce que vos bêtises, là le peuple en a marre maintenant. Vous bêtise le peuple en Est-ce qu'on avait besoin de venir chasser Sidiatouré, les Damarou de la sorte Beaucoup de ces maisons sont abandonnées parce que oui, on a la force. Ça dit, votre conscience même, quand vous vous asseyez là, vous ne vous reprochez de rien. Vous ne vous dites pas que, ah, demain aussi ça va être le tour des autres. Je peux être fatigué, au moins que vous êtes fatigué, les jeunes viennent. Ils prennent le pouvoir encore. Ils viennent vous humilier. Il y a même déjà toi à ton âge. Et tout ce que tu as eu. Comme vous êtes en train de faire à Docteur Diané. cest à votre pouvoir là, c'est quand vous êtes couché sur le dos. Hein, vous êtes en train de pisser sur les gens. Votre pipi là, vous êtes en train de pisser. Vous êtes couché sur le dos. Vous êtes en train de pisser. Le pipi ça monte. Vous savez, ça ne verse pas sur vous. C'est en train de verser sur les autres. Mais quand vous allez L'élan là, quand vous allez arrêter Ça va verser sur vous, c'est comme ça Tout ce que vous êtes en train de faire Vous pensez que vous êtes fort, vous êtes intouchable Vous êtes en train de faire ça aux gens Mais le reste de pipi là, ça va verser sur vous Et pour vous, ça va être pire Pour vous, ça va être pire Alta de Jouyani Betay Bon, regardez aujourd'hui Il euh, euh, y a d'autres déjà Qui sont dans le regret parce qu'au départ, ils ne savaient pas que la Krieff, là, vous savez, ils ont commencé par des rénovations, des faux projets, ils, ils, ils ont eu beaucoup d'argent. D'autres ont commencé à construire partout aujourd'hui. Et ils, en Guinée, tu ne peux pas te cacher. Personne ne peut se cacher aujourd'hui. Tu pètes aujourd'hui dans le quartier, ils vont dire hey, Damaro a pété tout de suite. Donc c'est comme ça. Vous êtes en train de construire au vu, au sud de tout le monde. Et vous, vous êtes en train d'accuser les autres. Oh, ils ont détourné. Ils ont construit ceci, cela. Donc, il y a beaucoup parmi eux aujourd'hui. Tout ce qu'ils font, le peu qu'ils gagnent aujourd'hui, ils échangent, ils envoient à leur famille à l'étranger. Beaucoup. Et c'est ce qui fait que le pays encore va souffrir. Le peu qui est là, le peu qui il reste, ils sont en train de piller ça encore, envoyer à l'étranger. Ils ont quand même, ils disent qu'ils sont dans le regret parce que le CNRD, ceux qui ont. L'idée de la CRIEF, là, c'est pas bien. Et tant de choses, récupération des domaines, que eux aussi, demain, ils vont avoir de sérieux problèmes. Ceux qui ont investi, il y a d'autres qui ont acheté des maisons. Regardez Amara, tellement de domaines partout aujourd'hui. Mais il a commencé aussi à acheter des maisons au Canada. Il y a sa soeur là-bas, ses enfants sont là-bas. Ils ont commencé à faire sortir là la... C'est pourquoi, hey, le, la caisse, là, il n'aura rien dedans. Parce que ceux qui rentrent, c'est peu par rapport à ce qui sort. Voilà. Donc, vous-même, c'est vous qui avez créé tout ce climat aujourd'hui. De peur. Parce que vous savez que rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Si vous avez été gentil, la manière de faire les choses. Maintenant, une année et plus, les gens sont en prison. Vous est mort. C'est vous qui êtes là, oh, on ne veut pas les erreurs du passé, l'affaire de Roger Bamba, Papa, le Seine est mort avec vous. Oui, les erreurs du passé, la justice instrumentalisée. Une année, les gens, pas de preuves, Ali Touré vient se flanquer devant le peuple de Guinée que Dr Kassoli a détonné, 46 millions. Tu viens calomnier un premier ministre qui a créé Agnès en Afrique, eh, eh, tous ces programmes-là pour aider son pays. Vous, vous venez calomnier la personne. Qu'il a détourné 46 millions, ce qui n'a jamais été vrai. Qu'il il a une banque aux États-Unis, ce qui n'a jamais été vrai. Qu'il est actionnaire de Sheraton, ils ont vérifié tout ça, ce qui n'est jamais vrai. Qu'il eh, qu a détourné le fonds de Mamrie. Mamrie, un projet que lui quelqu'un qui a créé, c'est-à-dire à la primature, son budget, l'argent que lui-même il gérait. Il n'a pas besoin de rendre à quelqu'un. Et 10 fois plus élevé que Mamri. Mais parce que c'est lui qui a créé Mamri pour aider la Guinée à sa manière. On vient dire le fond même de ce département. C'est comme si ce département ne fonctionnait même pas. C'est-à-dire, leur mensonge, ils ne réfléchissent même pas un peu. Le fond de Mamri, 15 milliards, c'est quoi pour Dr Kassori 1,5 million. Le fond de, de déroulement même de Mamri. Mais on vient se flanquer devant le peuple de Guinée que Dr Kassori. Eux-mêmes, eux même on dirait qu'ils ne réfléchissent même pas. En train de humilier ces gens. Amara qui achète une maison à presque 2 millions de dollars. C'est le fond de Mamérie. Un premier ministre. Un premier ministre. Pendant combien d'années Lui, on, on, on, le, on, on le met en prison une année. On est en train de l'humilier. D'Amaro, pareil, on dit un budget que lui-même, il ne gère pas. Un, ça aussi, 1 million 500. Il a acheté trois bus dedans. Il a payé le prime des députés dedans. Il a rénové l'Assemblée. Connaissons tous comment était l'Assemblée. Le nouveau siège, les études, il est resté presque 6 milliards. Et même les 6 milliards, là, dans ça, c'est qu'ils ont fait de ça. Personne ne parle. Les médias, la crièvre, personne. Mais les Damaros sont en prison. Et on est en train de. Lucénie est mort dans cette histoire. Et vous voulez que Allah, Subhanahu wa Ta'ala, Dieu le Tout-Puissant ait pitié de nous dans ces mensonges? Vous êtes en train d'humilier... Et Dieu va avoir pitié de vous demain... Nous on vous a conseillé... On a parlé ici fatigué... Mais comme Al-Kokalo en Lidiani... Et à la Ça va être un coup comme ça... C'est fini... Fouille tes barons... Fouille Tout ce que vous êtes en train de construire... Vous êtes content... Vous pensez... Non... Il faut penser à demain. Il faut penser à demain. Allah la ingratitude envers le président Fakonde. Konde. Allah a Vous êtes ingrat. Si vous étiez intelligent, Altoumra Ballakou le Tamikela. Le président Fakonde, Konde, Altredi Bouyen Chamanta Kadam, Ka conseil Chamanta fait. Mais comme le fils l'homme, l'a dit, Nyangbo l'a dit. Il l'a dit, il l'a l'a dit. N'y a pas de choses à faire. Mojoulaldi. Alté là quoi. Alté ne ok, manka, manka sous C'est l'ouda d'alemba, RPG cadre l'ouba. Bé, alté ne dit, bé, autour de la table. On allait mettre une constitution en place. Manka talon. b, ça allait être accepté. Laisser les partis politiques. Bé à la n'y a Au moins. Il pouvait y avoir un climat de confiance. Aujourd'hui, vous traînez partout aujourd'hui, Banque mondiale, quoi, quoi. Les partenaires, personne n'a confiance. Parce qu'ils ils connaissent C'est Ils connaissent ils connaissent nos leaders, 11 ans au pouvoir. Ils ont eu les meilleures relations. Surtout okay. en matière de relations. Qui peut parler du président Fakonde? Hein? Donc euh, arrivé, arrivé à un moment donné, allié Hankri Soroka. Personne ne veut que ce pays-là brûle. Moi aussi tu fais la Guinée. Personne ne veut que la Guinée brûle malu sur vous aussi vous avez dit que les autres ne peuvent rien boire mon na hein n'ont pas d'emploi et vous regardez le cnb c'est ce que question de jeunes des jeunes cambrés pas inconscients, Hancry là, à personne, ils n'ont ni le niveau, ni, ni l'intelligence. Tu n'as même pas besoin de terminer l'université pour voilà, être réfléchi. Mais c'est des jeunes sans ambition. Sans, sans ambition. En train d'exploiter nos sœurs. Aujourd'hui, la débauche aujourd'hui. Ils ont transformé les bureaux en des salons. Allez, de Baraka fait fait fait fait fait fait Si ce n'est pas, si pas vous, Talde, est-ce que le président Idiamine, tout a nommé par décret. Là, il m'a dit, tout le monde, vous les quatre qui êtes à la tête aujourd'hui, vous avez tous été nommés par décret. C'est pourquoi vous ne pouvez rien dire devant le président Fakonde. Le 5 septembre, vous avez menti ici, vous avez dit que le coup d'État, oui, troisième mandat, s'est rentré. Ça a quoi à voir avec le troisième mandat Ceux-mêmes qui vous ont soutenu, il est où aujourd'hui Sidiya est où aujourd'hui Nyambolou. Nyambolu. La place de votre bienfaiteur. C'est tout ce que vous avez voulu. Voler comme les Amaras sont en train de faire aujourd'hui. C'est tout ce que vous avez voulu. Si c'était à cause du troisième mandat, vous ne serez pas aujourd'hui en désaccord avec le FNDC, vous ne serez pas en désaccord avec tout le monde. Vous vous dites que nous, on est, on va, aucun de nous ne va être candidat. Mais. Les deux grands partis politiques, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Où est le C'est vous le problème alors Quand je vous dis le coup d'état était un instinct de survie, c'est le coup d'état des narcos. Ce n'est pas ça. Mais comme Alta maintenant, les manifestations, Alda le Lakoudou peut devenir commandant et le commandant peut devenir Lakoudou. C'est comme ça. Le général peut devenir Lakoudou. Nal Kamol Et quand le peuple va sortir, les soldats patriotes, les militaires patriotes vont agir. Et c'est à partir de là, c'est fini. Vous allez voir que votre pouvoir là est zéro, que c'est le pouvoir du peuple. Au lieu d'écouter, vous n'écoutez pas. Al on a la force, on va maîtriser. Même le policier qui parle, lui, souffre, son frère souffre. Les gens souffrent aujourd'hui. En Guinée, ceux-mêmes qui ne Demandez pas aujourd'hui, ils sont obligés de demander. Il n'y a rien. Combien de comptes sont gelés D'autres n'ont rien, même 5 francs, ils n'ont pas pris. Leurs comptes sont gelés aujourd'hui. C'est des pères de famille. Une année et demie. Vous ne pensez même pas à ces gens-là. Vous ne pensez même pas à ces gens. Ils sont des pères de famille. Les femmes viennent à accoucher à l'étranger. Vos enfants sont dans des grandes écoles en Normandie et al est-ce que vous vous réfléchissez vraiment regardez vous êtes en train de faire quoi sacrifice allez dieu n'aime pas ce qui est mauvais Dieu koko kanyuma faire du bien dieu dit de faire du bien autant la sarre que l'air alors que Dieu va accepter Dieu ne va pas accepter parce que vous êtes mauvais au fond de vous-même ke main allez Nyanguya la ce pays il appartient à tout le monde Albara na kaota kakyokom al krim pétale donc franchement arrêtez un peu allez deballe Nyanguya tous les escrocs tous ceux qui vous parlent oulie Albalula allez dans Terre Terre Terre gelina filou et voilà gelu doli la bial kono barabo cela gelu kono batunteyo mais je lui ai dit je suis Juste à Quand mon il connaît Hein? Allez, un y a un peu de fille. un peu de Il ka a la de Mais il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 si c'est un filou, fil ou filu. Ka via ka via mato, ka kokoro mato, petit fil. C'est warabi, parce que C'est un C'est un petit fil. C'est a petit fil. Mais un petit fil. C'est un petit fil. C'est un petit fil. C'est un petit donc, euh, nous le combat continue, la manifestation nous demandons à tous les Guinéens de sortir de réclamer leurs droits et comme le CNRD ne veut pas écouter d'une manière, le 5 septembre ils ont dit ils ont fait au nom du peuple et c'est ce même peuple qui demande, c'est pas l'axe qu'ils ont utilisé pour légitimer leur coup d'État. <rire> c'est l'axe aujourd'hui qui dit que hey, nous aussi, on n'est pas dedans. L'axe, ce n'est pas maintenant, c'est depuis le temps de feu général. Là, ça n'a compté pas son âme. Donc, c'est le même peuple qui demande le départ de Mamadi Dumbuya. Où est le problème dans ça Le 5 septembre, vous étiez fiers, vous étiez fiers de montrer au monde entier, à la communauté internationale, que oui, voici le peuple qui a demandé le coup d'État. Et c'est ce même peuple, l'axe encore, et le reste de la Guinée qui demande votre départ. Où est le problème Mais acceptez c'est ça la vérité. Rien d'autre que ça. Si vous vous êtes servi des gens pour légitimer votre coup d'État, et alors, et c'est les mêmes encore qui demandent que non, on ne veut pas, ce n'est pas ce que nous avions souhaité. Vous ne voulez pas faire ce que les gens veulent. Eh bien, on va demander votre départ, pur et simple. Vous n'êtes pas plus béni que les autres. Donc, euh, merci à vous, à tout le monde.